Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo les questions à se poser si vous aviez envie de vous installer à Koh Samui. Vous vous demandez où habiter à Koh Samui, où vous installer sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. Cette vidéo s'adresse aux candidats à l'expatriation, à tous ceux qui ont envie de vivre à Koh Samui, de vivre en Thaïlande pour une retraite ou pour venir y travailler. Alors, si vous voulez tout savoir sur Koh Samui ou presque, c'est parti bon, Avant d'engager cette réflexion pour connaître les questions à se poser si on veut s'installer sur l'île de Koh Samui, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. En effet, je partage régulièrement mes vidéos dans certains groupes sur Facebook, mais tout le monde ne les accepte pas. Donc je vous engage vivement à vous abonner et à activer les notifications. S'abonner, ça veut dire simplement rentrer son adresse Gmail si vous en avez une. Et activez les notifications, ça veut dire cliquer sur la petite cloche, ainsi vous aurez une petite notification à chaque fois que je publie une vidéo. Donc c'est le moment de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous en remercie. Alors nous allons donc aborder maintenant les questions à se poser si vous êtes candidat à l'expatriation, si vous avez envie de vivre en Thaïlande et surtout si vous avez envie de vous installer sur l'île de Koh Samui. Quel est le meilleur secteur pour s'installer sur l'île de Koh Tous les expatriants vous diront c'est telle ville, c'est tel secteur, c'est mon quartier, etc. Car qui va oser dire ce secteur n'est pas terrible Si vous l'avez choisi, c'est vraisemblablement parce qu'il vous correspond. Donc plutôt que de se dire ce secteur est le meilleur, ou ce secteur je l'ai connu pendant mes vacances, je souhaite y retourner, m'y installer, Posez-vous certaines questions, parce que quelquefois, le secteur que l'on choisit pendant ses vacances ne sera pas forcément celui qui sera le mieux pour vous pour y vivre et pour vous installer à l'année. J'ai listé un certain nombre de questions à se poser, mais il y en a vraisemblablement d'autres. Donc je vous invite à poursuivre cette réflexion dans les commentaires sur YouTube afin que d'autres personnes puissent profiter de vos réponses et de vos questions. Il existe sept sous-districts à Kosanui. Je l'explique déjà dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Rappelez-vous que Kosanui est une petite île de 25 km de nord au sud et 20 km de large. Donc on est rarement à plus de 20 km. 30-40 minutes de circulation pour rejoindre un point à un autre. Donc il faut relativiser l'idée des distances à parcourir. Avez-vous envie de vivre dans un secteur urbanisé, un secteur touristique Avez-vous besoin de tranquillité ou plutôt d'animation À quelle fréquence avez-vous besoin d'animation et de vie nocturne Si vous y allez une fois par mois ou une fois de temps en temps, c'est pas très grave d'être un peu éloigné. Et qu'est-ce que c'est être éloigné, encore une fois On me dit souvent, moi j'ai envie d'être à proximité de restaurants. Il y a des restaurants partout à Koh Samui. Alors bien sûr, ils sont plus nombreux et plus diversifiés dans les secteurs euh, touristiques. Mais il en existe aussi. Avez-vous envie de nature et d'espace Par exemple, moi j'ai choisi de vivre dans ce secteur entre Bantai et Bampo qui se trouve à 15 minutes de Bixi et à 13 minutes de Fisherman Village. Donc il faut vraiment relativiser. Avez-vous envie d'être à proximité du coucher du soleil Avez-vous envie de marcher sur la plage Bien sûr, le coucher du soleil se faisant sur la côte ouest. Toute la côte nord-ouest et ouest de Samui est idéale pour la partie coucher du soleil. En revanche, si vous préférez voir le lever du soleil, il faudra privilégier les secteurs comme Huatanon, euh, Lamaï, euh, Crystal B et Shaweng. Vous vous installez-vous en famille ou seulement en couple Si vous êtes en famille avec des enfants scolarisés, la question à se poser c'est comment organiser le ramassage scolaire Est-il prévu par l'école J'ai vu passer dans mon quartier par exemple un ramassage des écoles internationales. Donc, est-ce que ce ramassage scolaire existe Est-ce que vous allez le faire vous-même Donc, ces questions-là sont importantes. Les écoles sont assez chères à Koh Samui, mais il y a différentes possibilités qu'il faut envisager. Allez-vous exercer une activité professionnelle Physiquement, avez-vous besoin de vous déplacer vers cette activité professionnelle Avez-vous envie d'une maison moderne ou plutôt un style thaïlandais Avez-vous envie d'une piscine d'une piscine collective, éventuellement une, une piscine à, à partager. La piscine à partager est un bon plan si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes. Il est plus facile de sociabiliser dans un quartier plus populaire que dans un quartier dit résidentiel ou chic. Avez-vous l'intention d'acheter ou de louer une maison Si vous souhaitez acheter une maison, avec quel promoteur allez-vous travailler Ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo parce que là les questions sont vraiment très nombreuses. Êtes-vous éloigné des différents services et à quelle fréquence en avez-vous besoin Par exemple, les services d'immigration, nous y allons généralement une fois par an. suivant le type de visa dont vous disposez, on y va à minima une fois par an, mais on y va aussi tous les 90 jours. Avez-vous besoin d'un service hospitalier à proximité ou pour votre sécurité, pensez-vous important que d'être à proximité d'un service hospitalier il y a, à ma connaissance, cinq hôpitaux à Koh Samui, un hôpital public à Naton sur la côte nord-ouest, et quatre hôpitaux euh, privés. Il existe également plusieurs cliniques, et les médecins spécialisés sont plutôt dans les hôpitaux, mais pas seulement. Il y a des dentistes à différents endroits, mais c'est plutôt concentré autour de boput et de Shaweng. Il y a également des médecins dans différents coins de l'île, par exemple à Naton. Avez-vous besoin d'un supermarché et à quelle fréquence allez-vous vous rendre dans un supermarché Le rythme de vie en Thaïlande est différent. D'abord, on mange plus souvent et plus facilement au restaurant parce que les prix sont beaucoup moins chers qu'en Europe. On ne stocke pas la nourriture pour différentes raisons, notamment celle de la conservation due à la chaleur de ce pays. Donc, est-ce que vous avez besoin d'aller régulièrement dans un supermarché ou non D'ailleurs, ils se sont petit à petit euh, dispersés sur l'île. Il y a la concentration toujours autour de beaucoup au niveau des hypermarchés, mais il y a maintenant des supermarchés un peu partout sur l'île. Il y a un supermarché tesco Naton, il y a un nouveau superchip ici à Bantai. Le nouveau magasin de construction et tout pour la maison global dont je viens de faire une vidéo, c'est installé ici à Bantai. Sinon... C'est plutôt à put avec le magasin Home Pro, mais il y a également pas mal de petites quincailleries un petit peu partout sur l'île qui pourront vous dépanner sur beaucoup de points. Avez-vous besoin d'un marché frais à proximité Pour cela, la Thaïlande est vraiment riche en marchés. Vous pouvez vous rendre dans tous les petits marchés, dans tous les secteurs de l'île. Également les street markets, ils existent encore, notamment à Naton Et je pense aussi un petit peu à la Mai et à Shaweng autour du lac proximité du lac et de central Festival. Un des points majeurs est l'accessibilité. En effet, si vous habitez dans la vallée, dans la plaine, vous n'aurez pas beaucoup de, de problèmes d'accessibilité, si ce n'est par endroit des problèmes d'inondation. C'est important de se renseigner pour savoir comment ça se passe en période de mousson. Est-ce que les routes sont pentues pour arriver à votre hébergement, que ce soit pour le locatif ou pour la construction des routes pentues nécessitent aussi une motorisation adaptée. Avez-vous l'intention d'acheter ou de louer une voiture ou un scooter Si la route est pentue avec certains scooters, ça n'est pas possible de monter ou alors pas facile si vous êtes par exemple à deux sur le scooter. Et les descentes euh, avec le système de freinage peut être également un problème. De même, si vous avez l'intention de rouler en voiture, est-ce que cette voiture peut monter Avez-vous l'intention d'acheter une voiture ou plutôt de la louer L'accessibilité, c'est aussi un problème de distance, d'éloignement, par exemple, par rapport à la main road. Êtes-vous à 5 minutes, 10 minutes ou plus Est-ce que la montée, c'est seulement une montée de 2 ou 300 mètres Ou est-ce que c'est plus long Toutes ces questions sont vraiment importantes au niveau de vos trajets quotidiens. Une question importante également, c'est la livraison d'eau. On n'a pas l'eau courante comme on peut la connaître en Europe, ici en Thaïlande. Il y a généralement des réservoirs d'eau intermédiaires, des water tanks, particuliers, privés ou qui appartiennent aux résidences. Mais parfois, il faut se faire livrer de l'eau. Livraison de l'eau lorsque vous habitez sur les hauteurs de Koh Samui peut vous coûter une fortune. Donc c'est vraiment important de savoir s'il y a une récupération d'eau pluviale là où vous allez acheter ou louer votre maison. Et à quel prix vous pouvez avoir cette eau Une autre question fondamentale, c'est le service d'électricité. Même s'il y a un organisme désigné PEA sur l'île de Kosamui, il existe aussi des fonctionnements qui sont fonction de la résidence. Il y a aussi de la surfacturation parfois. Même si elle est interdite, elle est pratiquée et courante. Sur ce point, pour moi, l'important n'est pas seulement de savoir à quel prix on vous facture ou refacture l'électricité, c'est aussi de savoir quels sont les équipements de votre location. Si c'est une maison moderne, comme c'est le cas chez moi par exemple, si vous avez des leds partout et des, et des équipements à basse consommation, les factures ne sont pas si énormes. J'en discutais récemment avec un agent immobilier. Ma facture d'eau, électricité et ramassage des ordures ménagères est moins chère que sa facture d'électricité seule. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et surtout d'avoir toutes les réponses. Donc si vous envisagez par exemple de louer ou d'acheter une maison déjà construite, peut-être est-il intéressant de demander un ou deux exemples de factures à différentes périodes de l'année. Y a-t-il des constructions en cours ou à venir dans le secteur que vous convoitez Si c'est une petite construction ou des aménagements dans une maison, c'est quelque chose. Si c'est un quartier résidentiel qui s'installe à proximité de chez vous, c'est une autre chose. Avec des marteaux-piqueurs pendant peut-être des mois, ce sont des questions vraiment importantes à se poser. Donc idéalement, soit vous demandez à des résidents euh, s'ils peuvent vous dire un petit peu à quoi ça ressemble autour. Est-ce qu'il y a des projets Bien sûr, on ne peut pas savoir dans la durée, mais s'il y a des terrains à proximité qui sont vides. Quelquefois, il faut aussi se poser des questions. Est-ce qu'ils sont grands Est-ce que ça sera une maison les constructions sont assez rapides ici. Entre 8, 10, 12 mois vous pouvez avoir une construction avec une maison à peu près standard. Pour certaines personnes pouvoir tout faire à pied est important. Un petit clin d'œil à mon amie Stéphanie qui m'a donné cette idée, pour elle s'installer à Boupout était important parce qu'elle voulait pouvoir aller au marché frais de Boupout, elle voulait pouvoir aller à la boulangerie et aller par exemple à Fisherman à pied. Alors que pour moi un petit coup de scooter de 15 minutes c'est rien du tout et je fais mon stock de pain à l'avance ou alors je le fais moi-même. C'est aussi une question d'organisation. On vit différemment ici. On ne stocke pas trop ou alors si on stocke, on stocke des marchandises qui sont volumineuses ou qui ne nécessitent pas de longue durée de conservation. Et surtout les magasins sont ouverts très tard. Du coup même s'il vous manque quelque chose, c'est très facile avec un coup de scooter ou un coup de voiture d'aller au 7-eleven du coin. Il y en a un tous les 3 km peut-être, quand ce n'est pas un 7-Eleven, c'est un Family Mart ou un mini Bixi ou un mini Tescolotus. Donc la, les possibilités de se ravitailler pour des produits courants euh, sont assez faciles. Quel type de vie locale envisagez-vous Avez-vous prévu d'avoir différentes activités et où se trouvent ces activités Voulez-vous être à proximité de la population locale Avez-vous envie de vous intégrer ou de, de voir fonctionner les populations euh, thaïlandaises ou birmanes qui sont nombreuses sur Kosamu. A savoir que dans certains quartiers, dans la même rue, vous pouvez avoir un quartier résidentiel, un campement de birman et des villas haut de gamme. Les cohabitations se passent vraiment très bien ici. Donc ce sont à la fois des points à connaître, mais ça ne doit pas vous inquiéter comme ça pourrait être le cas dans certains secteurs en Europe. Je ne vais pas parler dans le détail ici des, des différents coûts, que ce soit de la construction ou de la location, parce que tout dépend ce que vous recherchez, vous avez des gammes de prix qui peuvent aller de 10 000 bahts par mois à 50 000 bahts pour des, villes, des maisons avec, avec piscine. Le standard pour, les, pour une location d'une maison avec piscine, c'est entre 25 et 50 000 bahts suivant le, le secteur. Mais bien sûr, pour des villas haut de gamme, il y a des tarifs beaucoup plus élevés. Et ce que je pourrais vous recommander par contre, c'est de louer avant d'acheter et de venir avec un autre regard, celui d'un candidat à l'expatriation, de manière à voir les choses différemment de celui que vous pourriez avoir en mode touriste. Je ne vais pas évoquer le, les coûts des visas, ça sera l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez. Notez-moi d'ailleurs dans les commentaires quel type de questions vous vous posez pour votre installation par exemple. Je pourrais peut-être y répondre avec mon expérience. Je n'ai pas la prétention de, de tout connaître. J'ai une expérience de vie de 5 ans ici à Kosamui, ça me donne une, une petite approche. Alors cette vidéo est le fruit d'une réflexion plus ou moins collective parce que j'ai engagé une discussion avec certains de mes amis qui habitent d'ailleurs dans différents coins de l'île. C'est pourquoi les, les échanges ont, ont permis de relever certaines pratiques qui sont peut-être différentes d'un secteur à l'autre. Donc je remercie tous mes amis qui ont contribué à, à cette réflexion. Je vous invite également à commenter cette vidéo si vous habitez à Koh Samui pour nous dire euh, quelles sont pour vous les questions que vous vous êtes posées et est-ce que ça a été important par la suite de faire évoluer votre réflexion. Merci d'indiquer vos commentaires sur Youtube parce qu'encore une fois dans les groupes Facebook euh, les, les réponses et les questions vont partir dans la nature et on ne les retrouvera pas alors que... Sous la vidéo, ce sera plus facile de les retrouver pour toutes les personnes qui se poseront ces questions. Vous avez peut-être lu différents articles. que est vu comme l'île préférée des Français et aussi un endroit préféré des Français pour y passer sa retraite, mais aussi pour y travailler. Il y a beaucoup d'exemples d'expatriés qui ont réussi de, à monter de différents commerces qui fonctionnent très bien, aussi malgré en cette période de, de Covid qui, on l'espère, va commencer à s'atténuer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour vos appréciations pour, sur vos commentaires. Je vous invite à laisser un like si vous avez aimé ce contenu. Et surtout à me dire dans vos commentaires ce que vous aimeriez comme un prochain contenu par rapport à, à Kossamui. J'ai déjà quelques questions qui sont en instance. Donnez-moi un petit peu de temps parce que pour certains sujets, il faut euh, des intervenants particuliers. Ou alors il me faut aller précisément sur ces lieux. J'ai pas mal de retard dans le montage des, des vidéos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres contenus. A bientôt. Bye bye.